Mon nom, c'est Guillaume Boudria. Euh, je viens ici, je travaille à la Coop Praxis que j'ai fondée. Et ce qu'on fait dans la vie, c'est du Eager. Donc, euh, c'est un peu mon domaine. Donc, si vous avez plus de questions, euh, au-delà de la présentation, ça va me faire plaisir d'ailleurs d'y répondre. Euh, donc, ça, c'est mon nom, ça, c'est notre site web, praxis.coop. On est super cool, allez voir, c'est bien le fun. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder euh, dans cette présentation? C'est, de un, les nouvelles fonctionnalités dans Eager 3. Euh, ça ne ça va peut-être moins vous impressionner si vous ne connaissez pas Eager, mais je vous dis c'est super cool pareil. Ensuite, on va regarder les principes de base euh, de Eager. Euh, les stratégies de mise à jour à partir de Eager 2 vers Eager 3. Encore une fois, je vais passer rapidement parce qu'on euh, va supposer que vous n'avez pas Eager 2. Euh, ensuite, il y, a, il y a certaines restrictions par rapport à l'installation d'Eager 3, par rapport à certaines affaires qu'il faut savoir. Je vais parler de ça. On va parler aussi des recommandations... Euh, mes idées personnelles sur les meilleures pratiques, disons, euh, par rapport à Eager. Euh, et surtout, la partie la plus intéressante, je pense, c'est les nouveaux modules Contrib. Donc, dans Eager 3, il y a vraiment plein de développement qui s'est fait, donc plein de nouvelles affaires euh, vraiment, vraiment pratiques. OK. Euh, Nouvelle fonctionnalité. Bon, là, vous voyez, ça dit démo. Euh, le démo, je vais le faire après, pour les principes de base, parce que encore une fois, euh, je vois que vous ne connaissez pas trop Eager, donc euh, je vais juste discuter des fonctionnalités. Euh, donc, Eager 3 est fait, euh, le front-end est fait en Drupal 7. Au lieu d'être fait en Drupal 6, euh, ce qui est un peu, euh, à la longue, ça, devine, ça devenait un peu fatigant à développer avec Drupal 6. Donc, le front-end est en Drupal 7. Donc, on peut appliquer les mêmes principes de développement que vous connaissez tous déjà, probablement. Euh, on a aussi une nouvelle version de Drush, Drush de 7. Euh, bon, c'est des détails plus de développement. Euh, une partie super intéressante, c'est le SNI, en fait. Dans Drupal, dans IGE2, tout le SSL était géré sans SNI par défaut. Donc, ça prenait une branche spéciale juste pour avoir du SNI, ce qui nous permettrait d'avoir comme une seule adresse IP. Euh, par défaut, IGE3 euh, fonctionne avec SNI. Et je dis par défaut, c'est obligatoirement, en fait. Donc, IGE3 fonctionne avec SNI pour le SSL, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un, une configuration vraiment complexe, en fait. Vous avez juste à avoir un certificat SSL compatible avec SNI, c'est-à-dire pratiquement tous les certificats pourvu qu'on s'en donne la peine. Euh, donc, ça, il suffit d'un certificat compatible et puis ça va généralement juste fonctionner, en fait. Il n'y aura pas besoin trop de se poser la question, euh, c'est quel IP pour quel certificat et tout ça, parce que, comme vous savez, SNI fonctionne sans certificat. Donc, à ce niveau-là, c'est super simplifié et euh, on a réglé beaucoup de bugs aussi au niveau du fonctionnement du SSL. Euh, il y a le, maintenant le concept de Golden Contrib aussi. Ce qui veut dire que les modules euh, qui ne sont pas nécessairement dans le core de Eager euh, sont quand même inclus, sont quand même euh, distribués avec. Donc quand vous téléchargez Eager, il euh, y a des modules dans Eager 2 que à peu près tout le monde utilisait, en fait. On parle ici de Backup Manager, on parle de euh, Hosting Git qui est moins fréquent, mais quand même super pratique. On parle de euh, Remote Import aussi. Donc c'est des modules vraiment euh, utilitaires qui vont. Euh, qui sont un peu, c'est comme les, euh, dans Debian, c'est comme les, les repos, euh, on pourrait dire, qui viennent avec Debian, mais que vous n'avez pas, euh, qui sont pas nécessairement maintenus par l'équipe Debian, mais c'est les projets qui viennent avec euh, Debian, par exemple. Euh, donc, des modules super, euh, super pratiques. Encore une fois, je vais passer vite là-dessus, mais c'est très, très euh, pratique, en fait. Parce que là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour les codes d'utilisation vraiment communs, tels que, voir les backups et, et tout ça. Euh, et surtout, migrer les sites d'un lieu à l'autre, euh, ce qui est Remote Import. Euh, il y a un bouton « Jump to first error ». On va le voir tantôt peut-être. Euh, ben c'est parce que pour qu'on le voit, il faudrait que je génère une erreur c'est rendu tellement difficile parce que ça fonctionne tellement bien à cette heure. Mais euh, c'est quand même super pratique dans la vie de tous les jours quand euh, tu as des choses qui fonctionnent, Bon, des choses beaucoup en développement, on va souvent avoir des erreurs de permission, etc., donc, il y a un bouton « Jump to first error » dans le « task log ce », ce qui me sauve quand même un temps assez phénoménal, euh, personnellement. Euh, bon, il y a un « task log », on va le voir tantôt avec Ajax. Euh, au niveau du développement, en fait, c'est super simplifié. Euh, pour ceux qui ont peut-être lu à propos du développement Eager, pour Eager 2, tu avais une partie « back-end », puis tu avais une partie « front-end ». Aster, tu peux mettre les deux modules dans le même « repo okay, », dans le même dossier puis ça va magiquement détecter quelle partie qui est back-end, puis quelle partie qui est front-end. Euh, quand je dis back-end, c'est parce que Eager, euh, c'est as l'interface, puis tu as euh, ce qui n'est pas l'interface, en fait. Tu as un peu la, la fonctionnalité. On va en parler tantôt. Euh, ah, de plus, Eager euh, 3 est fait avec des views, en fait. Donc, au lieu d'avoir des listes personnalisées, mettons, par exemple, euh, au lieu que les listes soient, disons, hard-codées, là, euh, les listes sont maintenant générées par Views. Donc, ça, ça veut dire que si vous pensez à une façon plus efficace d'afficher l'information, euh, ben vous pouvez, euh, vous pouvez l'organiser vous-même avec Views. Donc, ok, on va passer… OK. Donc, euh, c'est là que je vais faire la démo aussi pour les, euh, pour les principes un peu de base. Là. Euh, donc, est-ce qu'on voit… Oui. F11… OK. Donc, ça, c'est euh, la page d'accueil des yeux Vous voyez, là, en ce moment, j'ai juste un site parce que c'est une VM en locale. Comme vous savez, on n'a pas de Wi-Fi. Là. Mais c'est une VM en locale, donc j'ai juste un site. Euh, normalement, ça affiche la liste de tous les sites ici. Euh, et puis, il y a des filtres euh, au niveau de, bon, au niveau de, si on veut, par exemple, euh, juste afficher les, les sites qui contiennent le mot « test ». Euh, bon, c'est un filtre de « views » comme mon comme vous devez le connaître probablement. Euh, et puis, un site, donc, parlant des principes de base, euh, c'est quoi un site? Ben un site, c'est une installation eager. Donc, c'est essentiellement, du point de vue de l'utilisateur, c'est une URL, en fait. Donc, on s'en va sur, mettons, dans ce cas-ci, debianjesse.vagrenta.com. Ce que vous remarquerez, c'est mon eager. Là. Euh, donc, on va sur ce site-là, euh, et puis on a un Drupal ordinaire, là, euh, Bon, ça, c'est un site. Comme Je pense que je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Euh, et puis, on peut avoir, euh, étant donné qu'on parle des principes de base, là, on peut avoir une quantité essentiellement infinie de sites. Euh, Ce n'est pas, pas, pas euh, restreint par Eager en tant que tel. C'est juste vos euh, capacités serveurs. Euh, D'ailleurs, il y avait une confusion fréquente euh, à propos d'Eager. Je tiens à mentionner Eager, euh, pour ceux qui ne sont pas certains, c'est un logiciel euh, libre et open source, donc vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'installer sur votre propre serveur. Et vous pouvez faire les modifications que ça vous tente. Euh, contrairement au logiciel, euh, au service du genre euh, Pantheon, qui est à ce que je ne n'est pas, open source, etc. Euh, ceci dit, euh, pour pouvoir modifier Eager, il faut idéalement vraiment bien le comprendre. Euh, et puis, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Mais je vais, faire un résumé, euh, je vais faire un résumé rapide. Donc, comme on disait tantôt, il y a la partie interface qui est un site Drupal 7. Okay? Ça, c'est l'interface. Donc, ça, c'est la partie qu'on voit. Ça, c'est la partie qui est en Drupal. Euh, et pour ça, donc, c'est super facile parce qu'on euh, peut juste développer des modules Drupal. Et puis, il y a la partie back-end. Quand on roule des tâches ici, là, euh, on va le voir tantôt, mais on peut rouler des tâches sur les sites. Quand on roule des tâches, ça nous dit... L'interface, elle nous dit qu'elle les, qu les roule, puis elle nous, elle nous montre qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que le back-end, qu'on appelle « provision euh, », c'est le back-end qui va rouler la tâche, en fait. C'est la partie qu'on ne voit pas un peu. Puis ce back-end-là, il est fait surtout en Drush. Donc, essentiellement, si on veut développer des modules pour Eager, c'est un mélange de modules Drupal puis modules Drush. Euh, donc, pour ceux qui n'ont jamais développé d'extension Drush, de il y a beaucoup de, de documentation là-dessus, et c'est euh, en fait extrêmement facile, là, je dirais. Euh, ben pas facile, mais c'est bien, bien, bien documenté. Donc, c'est assez clair les étapes qu'il faut faire. Euh, et là, vous voyez ici comment on présente le site dans l'interface Eager. Euh, donc, on voit un peu les informations de base, là, comme euh, son profil d'installation, euh, sa plateforme qu'on va, qu va voir tantôt, euh, le client qu'on va voir tantôt aussi, que c'est pas bien important. Et puis, la liste des tâches qu'on peut effectuer. Donc, comme vous voyez, comme vous avez vu tantôt, euh, j'ai une liste, je peux faire « run ». Et puis ça va, euh, ça va rouler la tâche. Là, comme ici, c'est une tâche de backup. Oups, pardon. Le micro, il marche. <rire> OK. Donc, ça c'est la liste des choses qu'on peut faire un peu par défaut, en fait. Euh, étant donné qu'on est en mode démo, là, ah, je vais vous montrer un peu.. Euh, J'ai activé le module de tâche extra. Euh, comme ça, c'est tous les modules qui ne sont pas activés par défaut. Euh, et que on va, on va regarder tantôt aussi plus en détail. Mais j'ai activé le module euh, Task Extra. Euh, un extra task. Okay. Et ça, c'est toutes les... Euh, on va sauvegarder. Donc ça, c'est toutes les tâches qui... Task Extra, c'est toutes les, les affaires un peu euh, normales qu'on voudrait faire sur un site qui ne sont pas activées par défaut, mais qui sont peut-être pour être utiles. Par exemple, euh, comme vous allez voir dans deux minutes, on va avoir un bouton pour rouler le cron sur le site manuellement, même s'il y, des... y a un cron automatisé, là. mais on a un bouton pareil pour le faire. Euh, ça donne un bouton pour, euh, je pense, reverter les features. Ah. OK. Alors, bien, il y a beaucoup de tâches qui s'appliquent pas euh, ici parce que c'est euh, Hostmaster, donc ça prendrait un site plus ordinaire pour voir vraiment plus les. Euh... Les tâches qu'on peut faire euh, en extra. Mais pendant qu'on parle, je vais en créer un site. d'accord euh, Normalement, c'est recommandé de faire, mettons, une nouvelle plateforme. Mais je veux juste le faire ici pour, le, pour la démo, là, essentiellement. Donc, ici, on voit l'interface de création d'un site. Euh, on a l'URL, Domain Name. On a le client qui est, on n'en parlera pas trop longtemps, mais le client, ça veut juste dire comme un groupe d'utilisateurs. Comme on pourrait donner euh, à trois personnes des comptes différents avec le même client, puis il dans le même groupe d'utilisateurs, puis il aurait tout accès au site. Il aurait tout accès à, à faire des opérations sur le site dans l'interface. Euh, on a le profil d'installation. Ici, ça va dépendre de la plateforme qu'on a. On a juste une plateforme, puis c'est une plateforme Drupal 7, la plateforme OSMASTER. Euh, donc, en, je veux dire minimal pour.. Euh, vous connaissez les, les profils d'installation Drupal, c'est minimal standard. On peut en télécharger d'autres, euh, comme nous autres, on utilise beaucoup Open reach Donc, si on avait la plateforme OpenOutReach, on aurait le profil OpenOutReach qui serait affiché. Euh, donc, c'est ça. Ensuite, on sélectionne la plateforme. On sélectionne la langue s'il y a des extensions qui permettent le multilingue. Euh, il y a des choses à faire, mais on peut, juste, euh, on peut souvent sélectionner la langue juste dans l'interface. Et le serveur de base de données qu'on va regarder tantôt. Bon. Et donc, pendant que ça roule, on va regarder les autres principes, en fait. Ça devrait prendre à peu près une minute, je vous dirais. Donc, ce que je viens de faire là, c'est de créer un nouveau site Drupal. Ça m'a pris quoi, deux clics. Ça va prendre environ une minute. Euh, donc, c'est super. Donc, euh, ici, on a la liste des plateformes. Euh, pour ceux qui. Je ne sais pas si tout le monde est, est bien euh, connaît bien le multisite Drupal, en fait. Eager fonctionne en respectant le principe de multisite de, de Drupal, en fait. C'est-à-dire que pour faire du multi-site en Drupal, as juste, tu télécharges Drupal juste une fois, en fait. Tu as une base de code, puis là-dedans, tu as plusieurs dossiers qui représentent chaque site. Euh, et c'est pareil ici, en fait. Donc, on n'a pas besoin de télécharger plusieurs fois Drupal à partir de, disons, Drupal.org, vous voyez. On a seulement une base de code sur laquelle on peut installer plusieurs sites. Mais je dis une par plateforme, donc c'est ça une plateforme, en fait. C'est une base de code. Euh, pour ceux qui connaissent Drush aussi... On a des Makefiles, donc on peut utiliser Makefile de rush pour construire sa plateforme. Pour, euh, comme ça, on peut vraiment, vraiment, facilement gérer en fait les mises à jour. Parce que là, on a le Makefile qui est comme une liste de modules avec des versions. Puis on crée la plateforme. Puis là, comme un mois après, on met à jour le Makefile avec la liste des versions. On crée une nouvelle plateforme, ça roule tout seul, puis ça se fait tout seul. Um, il y avait quelque chose euh, par rapport aux plateformes. Ah oui. Bien, la raison aussi pourquoi on utilise le multisite, c'est parce que euh, ça sauve beaucoup de ressources, en fait. Si on a 100 sites Drupal, disons qu'on a 100 sites, ce qui n'est pas extravagant, pareil, quand même, là, mais euh, si on a 100 sites Drupal et qui sont tous sur des plateformes différentes, donc si on n'utilise pas le multisite, euh, il, il va falloir charger 100 fois en mémoire les fichiers de la plateforme, en fait. Toutes. Donc, si on a un Drupal, on va dire ordinaire, qu'on a téléchargé de drupal.org, puis on l'a téléchargé 100 fois, Bien, en mémoire, on va avoir 100 fois ce, tout le code de Drupal. En fait. Tandis qu'en utilisant le multi en utilisant les plateformes, on peut avoir juste une fois ce, ce code-là qui est partagé pour les 100 sites. Euh, et même, non seulement pour le, pour le profil d'installation de base comme Drupal.org, mais aussi on peut avoir des, des modules euh, comme on veut. en fait, On peut télécharger des modules comme on veut sur la plateforme. Euh, bon, il y a des recommandations par rapport à ça, mais tout ça pour dire c'est beaucoup plus efficace en termes de mémoire euh, et aussi j'imagine en termes d'autres ressources euh, d'utiliser les plateformes. Donc comme on voit, mon site est terminé de créer. Euh, et il est sur la même plateforme. Donc si je vais voir dans les plateformes, si je vais au Smaster, je vois que j'ai la liste des modules, des sites. Euh, comme d'habitude, euh, comme d'habitude, je ne recommande pas de créer des, des sites sur Hostmaster nécessairement. Là. Je veux juste dire que euh, c'est juste la même plateforme. En fait, normalement, on créerait une nouvelle plateforme. Euh, c'est juste plus simple là, de faire ça comme ça aujourd'hui. Euh, donc, on voit que le site a été créé. Euh, on voit qu'il y a le bouton « Login » pour se connecter directement. Euh, et on voit ici donc toutes les tâches que je vous parlais auparavant, qui sont seulement disponibles sur des sites normaux. Là. Euh, bon, pour rouler crône. Euh, rebuild registry pour ceux qui connaissent, Drush rebuild Re registry c'est quand on télécharge des modules un peu n'importe comment, puis ça fuck toutes nos euh, nos dépendances. Là. Bien, ça c'est rebuild registry qui, fait, qui répare ça. Euh, on peut flusher les caches. Euh, bon, ça c'est toutes des affaires qui sont un peu juste pour euh, pour vous faciliter la vie en fait, pour que vous fassiez ça sans avoir besoin de vous connecter. Euh, ensuite, on parlait des on parlait, on parlait des plateformes tantôt. Euh, les plateformes, autant que les sites, euh, on peut voir en fait quels modules sont disponibles. Ce qu'on appelle les « packages », mais un, ça veut juste dire « module dans le fond. Euh, et ici donc, j'ai cliqué sur euh, « package ». Donc, si c'était le site aussi, il y a un onglet « package ». Et donc, on peut, on peut voir tout, les, tout ce qui est disponible. Et si c'est un site, on peut voir tous les modules qui sont activés. Je vais le faire sur le site parce que ça va être plus euh, informatif. Là. Donc, on voit ici, tous les modules qui sont activés, qui sont en ce moment seulement les modules core. Même les modules core minimal, parce que j'ai choisi minimal. Puis, euh, on voit aussi tous les modules qui sont pas activés. Puis, on voit leur version, puis tout ça. Euh, je pense qu'on voit aussi les thèmes. Euh, en fait, je suis certain qu'on voit aussi les thèmes. C'est pour ça donc qu'on appelle ça package, parce que c'est modules et thèmes. Là. Sinon, il faudrait dire modules et thèmes à chaque fois, puis ça serait long. Euh, OK. Je sais pas si c'est un peu… Euh, ça marche. On comprend quand même le concept de site Drupal, je pense. Euh, euh, donc, OK. Ensuite, on a, des, bon, on a des tâches. On a la liste des tâches. c'est quand on pèse sur un python, ça, ça roule la tâche, puis ça l'inscrit ici. Donc, on a une historique. Contrairement à Eager 2, où est-ce qu'on avait un peu euh, une seule version facilement accessible de chaque tâche. Euh, ici, on a, on a chaque fois qu'on roule la tâche, euh, c'est un peu comme on s'attend, en fait. Là. Chaque fois qu'on roule la tâche, ça, ça l'ajoute à la liste. Et on peut voir, euh, on peut voir vraiment l'historique complet de qu ce qui s'est passé, en fait. Euh, donc, tout... Toutes les opérations qui ont été effectuées sont enregistrées, sont loguées. Euh, et si on a une erreur, ça va apparaître en rouge. Et si on a un warning, ça va apparaître en jaune. Euh, et si on a une erreur ici, justement, on aurait le bouton euh, « Jump to first error » parce que c'est un peu long de scroller à chaque fois. Donc, dans Eager 3, on a le bouton « Jump to first error ». Dans Eager 3 aussi, par rapport à Eager 2, euh, on voit le petit… Euh, oh, on ne va pas sur la résolution, mais il y a un petit… Euh, Throughout en bas qui charge à chaque fois, qui continue à charger euh, continuellement en Ajax pendant que la tâche elle roule. Donc on n'a pas besoin de faire un refresh à chaque fois. C'est bien pratique. Euh, ensuite, vous avez vu probablement l'onglet serveur. Euh, ça, c'est juste. Euh, c'est une affaire un peu comme administrative, donc on n'a pas vraiment besoin d'y toucher dans la vie de tous les jours. Là. Euh, on a juste besoin de savoir c'est quoi il est où Apache, puis il est où le serveur de base de données? Euh, ça, ça veut dire que, par défaut, ça va juste marcher, en fait. Si vous, vous installez par le package Debian, qu'on va discuter tantôt, là, si vous, vous installez par le package Debian, ça va juste marcher parce que la configuration, par défaut, c'est utiliser le serveur MySQL en local, en fait. Euh, mais ça, ça nous permet aussi, si on veut faire un peu de load balancing manuel, ça nous permet d'avoir plus qu'un serveur de base de données, par exemple. Comme on pourrait avoir le serveur local, on pourrait avoir le serveur distant, euh, et puis utiliser le serveur distant pour juste un site, par exemple, ou juste deux sites. Ou une... bon. euh, on peut choisir, donc, à chaque création de site, quel serveur qu'on utilise. Et pour le serveur Apache, c'est à la création de la plateforme, parce que c'est un, une affaire de fichiers. Là. Donc, euh, les plateformes, c'est des fichiers, dans, en gros, et les sites, on les installe dans des bases de données, en gros. Donc, on peut, euh, on peut sélectionner à chaque fois à la création lequel qu'on utilise. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas, pas très compliqué. Là, je préfère « Add server », puis je pourrais dire si c'est un serveur Apache ou MSQL, etc. On n'a pas vraiment le temps de regarder, mais en tout cas, il n'y a, a pas beaucoup d'options ici. Euh, on peut aussi installer sur Nginx, pour ceux qui sont plus euh, intéressés par Nginx. Euh, J'ai trouvé qu'Nginx, en fait, avait des problèmes peut-être un peu avec Drupal. Euh, bon, pour ceux qui ont utilisé Nginx, vous saurez de quoi je parle, mais... Euh, c'est tout à fait une option. En fait, le module nginx Eager vient avec Eager. Là, donc, si vous installez avec le package, euh, il y a des instructions spécifiques pour qu'elle soit utilisée nginx par défaut au lieu de créer un serveur Apache. Euh, donc, on parlait tantôt des clients. Encore une fois, c'est juste des groupes, euh, d'utilisateurs. Il n'y a pas de. Bon, il y a vraiment, vraiment rien de sorcier. Là. Tu mets un nom de client. comme on va l'appeler Test. Et puis, à chaque fois qu'on crée un utilisateur, on peut, euh, on peut changer dans la liste. Là, euh, on peut changer à quel client il appartient, comme je vais le faire ici, là, mais… Euh, ah non, c'est dans la liste des clients. Parce que personnellement, je ne m'en sers pas vraiment, là, comme vous voyez, là, parce que c'est euh, juste utile quand tu veux donner l'accès à l'interface Eager à ton client. Euh, Puis ça, c'est rare que tu veux le faire parce que souvent les clients ne sont pas techniques. Fait que, euh, bon, moi je m'en sers pas vraiment. Pour faire court. Donc, c'est un peu ça les, les principes de base d'Eager. Il euh, y a aussi, euh, bon, quand vous... Euh, si vous téléchargez Eager, si vous essayez Eager, vous verrez qu'il y a toute une liste de features que je n'ai pas activées, là, comme on peut avoir des alias de sites, pour avoir des, des URL différents pour le même site. Euh, on peut cloner des sites. Est très cool, que j'ai pas montré, mais on peut cloner sa copie des sites, en fait, essentiellement. On peut... Euh, bon, la migration, c'est un peu évident, mais... Euh, il y a des webpacks qui est un peu le mode cluster euh, que je ne connais pas du tout, mais qui est super cool, apparemment. Et puis, il y a plein d'affaires, comme l'intégration Git, surtout. Je vais en parler. En fait, je vais en parler tantôt. C'est tellement cool que j'ai réservé du temps pour parler juste de ça. Euh, bon, c'est un peu ça pour la démo. Hop. Euh, nouvelle fonctionnalité. Mise à jour, Eager 2. OK. Donc, euh, certains d'entre vous auront peut-être installé Eager 2 euh, ou aura peut-être vu Eager 2 ou peut-être que vous, vous allez voir un serveur du client avec Eager 2. Il euh, y a certaines méthodes pour euh, mettre à jour à Eager 3. Le package Debian fonctionne. Donc, le package Debian que vous allez avoir installé, si vous utilisez Eager 2, il va s'appeler Eager 2. Donc, si vous faites App-get up update, up get upgrade, ça ne va pas l'upgrader tout seul à Eager 3 parce que c'est un upgrade majeur. Donc, on s'est dit, on ne va pas l'appeler pareil, on va l'appeler le package Eager 3. Mais si vous faites appget up up install Eager 3, il va désinstaller le package Eager 2 tout seul, puis il va installer le package Eager 3 tout seul, puis toute votre liste de sites, puis tout ça, va encore fonctionner. Vos configurations vont être encore là. Euh, ce que j'ai trouvé quand même personnellement assez cool que ça fonctionne. J'ai testé moi-même. Euh, donc, ça fonctionne sur mon serveur de prod. Ça devrait fonctionner un peu pour tout le monde. Évidemment, là, il a, si vous avez des modules euh, custom, là, on, il faut que vous les mettez à jour vous-même parce que c'est juste un upgrade de Drupal. Là. Mais euh, pour le reste, ça se fait tout seul. Euh, sinon, il y a une stratégie qui a été envisagée, c'est de recommander les migrations de serveurs. En fait. Parce qu'il y a un module Remote Import qui vous permet de déménager un site euh, d'un serveur à l'autre. En fait. Euh, donc, super, super facilement, en fait. Si vous utilisez Remote Import, là, c'est comme vous avez juste à avoir la même plateforme, puis vous pouvez juste cliquer puis importer le site d'un serveur à l'autre. ça, ça permettrait, si vous, êtes, si vous voulez vraiment être super prudent, ça permettrait d'installer un serveur ege 3 un nouveau serveur pour ege 3 puis juste importer tous vos sites, en fait. Euh, mais je me rends compte, personnellement, que c'est pas vraiment nécessaire, puis que le package Debian euh, est quand même assez bien fait, là. Euh, sinon, si vous avez une installation manuelle, euh, ben, ça va prendre un upgrade manuel. Mais, euh, encore une fois, il y a de la documentation pour ça. Je ne la connais pas par cœur. Euh, en général, je recommande tout le temps tout le temps les, les packages de biens et les affaires automatisées parce que ça va juste marcher. Tu sais. Mais si vous le faites manuellement, ce n'est pas, pas garanti. Restrictions. Euh, j'ai travaillé sur le problème avec le package de j'ai sur Jesse. Je n'ai pas encore réussi à le résoudre. Euh, je ne sais pas s'il y a des développeurs d'Ebian dans la salle, là, mais si oui, vous pouvez nous aider parce qu'évidemment, c'est un projet en source libre. Là, fait que on est toujours content d'avoir du monde qui nous aide. Donc, pour installer Eager 3 sur Jessie, qui qu a la distro d'Ebian la plus récente, il euh, faut commencer par faire AppGetInstall install Eagle 3. Puis après ça, il faut rerouler install parce qu'il y, y a comme une affaire avec SystemD, en fait. Là. Donc, il y a un bug avec... ben c'est pas un bug, mais... Il y a un glitch avec Systemd qui fait en sorte qu'il faut juste rerouler get install et puis ça va ça va fonctionner la deuxième fois. Euh, ce qui est un peu étrange, mais ça, ça fonctionne. En tout cas, c'est mon expérience. Peut-être que vous pouvez vous redirez des nouvelles si ça vous tente. Euh, il y a aussi une incompatibilité avec Drush et Drupal 8. Donc pour ceux qui sont qui ont bien hâte d'utiliser Drupal 8, euh, c'est un problème pour nous autres parce que Drush, ça ne leur tente pas que Drush 7 supporte Drupal 8. Euh, c'est quasiment une histoire politique, en fait, euh, mais je vous dirais que ce qui est fort, fort, fort probable, c'est que quand Drupal 8 va sortir en hein, release stable, euh, c'est probable que, Eager, on va aller à la version d'après de Drush. Donc, on va utiliser la version… Donc, Drush va sortir une nouvelle version, puis on va utiliser cette nouvelle version-là. C'est ce que je devine qui va se passer. C'est difficile à, à prédire parce que j'ai pas de contrôle sur l'équipe de Drush, hein, euh, qui est complètement indépendante, en fait. Mais, euh, en tout cas, ce pas mon domaine d'expertise nécessairement, les problèmes politiques avec Droche. Mais j'ai l'impression que la seule version Drush qui supporte Drupal 8, c'est la version instable, en fait. C'est la version dev. Donc, comme vous comprenez, on ne peut pas utiliser la version dev en production. Donc, il euh, y a une affaire politique. là mais bon. Personnellement, je recommande toujours d'attendre que Drupal 8 soit sorti avant de... En fait, je recommande d'attendre un an ap après les versions stables de Drupal, comme vous autres, j'imagine. En tout cas, c'est... Euh, Bon, donc, ça devrait pas être un problème quand ça va être rendu intéressant. Recommandation. Euh, là, je suis content que vous n'ayez pas utilisé Eager parce que ça veut dire que ça ne sert pas à rien, cette slide-là. Euh, donc, il y a deux façons de faire des plateformes, en fait. On peut les télécharger manuellement, ou on peut euh, les créer à partir des makefiles, que je vous disais tantôt. Là. Les makefiles, c'est des listes de modules, en fait. C'est la, la fonction DrushMake, dans le fond. Puis, c'est une liste de modules qui va, que Drush va télécharger. Euh, donc, je vous recommande toujours d'utiliser des makefiles parce que, comme ça, vous avez déjà vous avez la liste canonique un peu des versions que vous avez utilisées dans la plateforme. Donc, on n'a pas besoin de se demander à ce moment-là euh, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans déjà. Puis, on n'a pas besoin d'avoir des affaires, des modules qui flottent et qu'on ne savait pas qu'ils étaient là. Euh, on utilise des MakeFiles, on crée la plateforme, on ne touche pas à la plateforme essentiellement. Et puis, quand on veut mettre à jour des sites, il suffit de prendre le même makefile, changer les chiffres. Puis euh, recréer une autre plateforme. Puis à ce moment-là, on sait qu'on a des versions canoniques, en fait. On sait qu'est-ce qu qui est sur quelle plateforme. Euh, facilement. C'est-à-dire qu'on peut toujours regarder, là, on peut toujours regarder manuellement, mais ça, ça simplifie beaucoup, beaucoup le, le workflow, en fait. Euh, excusez l'anglicisme. Euh, aussi, on a un module euh, dans TaskX. Non, on a un module spécifique qui est Task Garbage Collection, je pense. Euh, en gros, il y a, je pense, un léger problème qui fait que, euh, par défaut, on n'avait juste pas pensé à euh, effacer les vieilles, vieilles, vieilles tâches, en fait, les logs des vieilles tâches. Ça, c'est problématique parce qu'après cinq ans, on s'attend qu'on euh, peut enrouler en maudit des tâches sur un serveur extensible. Donc, c'est pour ça que quelqu'un a créé le module Task Garbage Collection qui va supprimer les vieilles logs de vieilles tâches, en fait. Euh, aussi, on a Backup Manager qui va rouler des backups automatiques quand ça vous tente. Euh, moi, je le fais… À tous les jours, en fait. Puis, j'ai moi-même développé le module Backup Window qui vient avec, euh, qui fait en sorte que vos backups automatisés, ils peuvent rouler entre 2h et 4h du matin, si ça vous tente. Ils ne sont, sont pas obligés de rouler pendant qu'il y a du trafic, par exemple. T'sais, donc, on peut euh, spécifier une euh, window, donc une fenêtre de backup. Euh, ce que moi, je trouve bien pratique parce que j'ai fait toute la nuit puis souvent, il n'y a pas vraiment de monde sur les sites le jour. Euh, aussi, avec SSL, euh, Mathieu Ludphy de Symbiotic, il a développé euh, Provision STS. Euh, pour ceux qui connaissent SSL, STS, ça veut dire es comme, ça veut dire, utilise toujours SSL. En fait. Ça veut dire quand tu te connectes au site, il va te dire, que, il va dire à ton browser, à ton navigateur, que la prochaine fois que tu vas voir le site, prends la version SSL à la place. T'sais, donc, ils ne vont même pas passer par HTTP, la prochaine fois, il va automatiquement passer par HTTPS. Euh, en grande voie qui est super, qui est plus sécure essentiellement. Euh, je vous conseille aussi, ça c'est une recommandation, mais euh, vous pouvez rester à l'affût sur le canal Eager sur IRC. Euh, on est bien sympathique, moi je suis toujours là. Euh, ou Twitter, bon, il y a un hashtag Eager souvent, là, donc pour les discussions. Euh, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de développement. On vient juste de sortir Eager 3 en juillet, je pense, en juin, fin juin. On vient de sortir Eager 3. Donc euh, les développements sont, sont vraiment. Euh, le rythme est effarant, c'est beaucoup, beaucoup de développement en ce moment. Euh, ce qui me permet de parler des nouveaux, des nouveaux modules Contrib. Euh, juste un instant. J'ai vraiment, j'ai pas prévu. Hmm. OK. OK, nouveau module Contrib. Euh, Valkyrie, C'est pas juste un module, Valkyrie... J'ai mis les liens, d'ailleurs, je vais mettre le PDF, là, pour que vous ayez tous les liens. Euh, Valkyrie, c'est un projet de développement local avec Vagrant. Okay? Fait que ce que ça va faire, là, euh, ça, c'est développé par euh, Chris, Christopher Gervais, qui est le leader de la communauté Eager, en fait, le lead de la communauté. Euh, et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te permet d'avoir euh, un Eager complet en local, en fait, dans ta machine Vagrant. Donc, ça ne va, va essentiellement même pas te poser des questions. Ça va juste te dire, aussitôt que tu as Vagrant installé, là, qui, qui vient dans les packages Debian, ça va juste prendre la bonne base box sur le cloud de Vagrant, puis ça va euh, ajouter le repo Eager, ça va installer Apache, ça va installer des dépendances puis ça va installer Eager, en fait. Donc, ça va tout faire pour que tu n'aies vraiment pas besoin de euh, te demander quoi faire, justement. Puis, ça va aussi il me semble, là, ça, va, ça va activer les modules de, de workflow Git, en fait. Parce que comme vous avez comme vous connaissez sûrement, on va parler d'hosting Git après, mais euh, c'est possible de gérer son développement par Git dans Drupal. Euh, et c'est pourquoi j'ai mis Hosting Git aussi séparément, parce que, mais Valkyrie, ça permet d'utiliser Hosting Git comme en local, essentiellement. Euh, ça, ça, ça facilite beaucoup la vie. Euh, bon, et Hosting Git, c'est quoi? C'est euh, un module qui va faire en sorte que, on peut prendre un site, puis mettre tout le code dans Git. Euh, comme il y a beaucoup de workflows de développement recommandés par Git, dans la communauté de Drupal, euh, il y a beaucoup, beaucoup de manières de faire, mais Hosting euh, Git va, est basé sur le développement avec les features essentiellement. Donc, on fait des features, euh, on met ça, bon, ça, ça va dans le site là essentiellement, puis tout le site, il s'en va dans le Git, tout le code du site s'en va dans Git. Ce qui fait en sorte que on peut simplement reproduire le site en, prenant, en faisant, mettons, un clone du site et en faisant un revert en activant les features. Euh, là, c'est un peu, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le workflow Git, c'est un peu, peut-être, euh, beaucoup d'informations, mais pour faire simple, on met les sites dans Git et on peut les, les reproduire sur d'autres serveurs Eager extrêmement facilement. Parce que quand on a un hosting Git qui vient avec Eager, on peut euh, tout simplement déclarer, quel, euh, quel repository de Git utiliser pour déployer le site. Donc, on crée le site, puis quand tu fais la création du site, ça te dit euh, quel repo Git est-ce que tu veux utiliser. Euh, donc, encore une fois, c'est super, super. C'est rendu assez streamliné, en fait, je dirais. C'est rendu assez euh, automatisé. Là. Euh, donc, je vais, je vais passer là-dessus, mais si ça vous intéresse, je vous commande vraiment Valkyrie et Hosting Git. C'est vraiment euh, des projets super intéressants. Euh, ensuite, il y a une suite de Software as a Service euh, sur lequel j'ai écrit un article parce que c'est ça ma spécialité à Praxis. Euh, donc, j'ai créé les modules euh, bon, Hosting SaaS, Hosting SaaS Utile. Euh, j'ai aidé euh, avec Symbiotic euh, à Hosting REST API. Puis tout ça, c'est pour faire en sorte qu'on euh, a un formulaire, puis la personne a rempli le formulaire, puis ça lui crée un site automatiquement, puis ça lui envoie un courriel. Donc, le software as a service, c'est dans le sens que euh, la personne va se servir elle-même. Euh, je je vais juste aller sur, euh, pas pour faire de la pub, mais je vais aller sur notre site pour euh, vous montrer un exemple. Euh, ah oui, on n'a pas le Wi-Fi. Okay. Bien, ça pour dire, on va sur notre site, euh, on fait, euh, mettons, on donne son adresse courriel puis ça crée un site tout seul. Puis à partir de quoi ça crée le site? Euh, ça crée le site à partir de quelque chose, qu'on, un template en fait. Donc, ça clone un site qui est déjà existant, euh, ce qui nous permet, en fait, de faire des configurations assez assez spécifiques, même si, euh, en gros, on n'a pas besoin de s'occuper de features, même si on devrait, mais on n'a pas besoin parce qu'on peut juste cloner le site, en fait. Euh, ce, qui de savoir, op, ce qui permet vraiment de savoir de quoi va avoir l'air le site du client. Euh, en tout cas, c'est tout, tout un modèle d'affaires essentiellement, donc je ne vais pas vous casser les oreilles avec ça, mais si ça vous intéresse, c'est super facile parce qu'on faisait tout ça avec du code un peu custom, puis on l'a tout mis sur git puis sur doval.org, donc euh, c'est assez facile à faire. Euh, en développement, il euh, y a Hosting WordPress euh, qui, est, qui est assez, euh, personnellement je trouve ça assez incroyable. Euh, Mathieu Lydfi, encore une fois, Symbiotique à Montréal. Euh, on... L'idée, c'est d'héberger euh, WordPress sur Eager. Par défaut, en ce moment, Eager a été créé juste pour Drupal. Donc, on a juste des Drupal. Mais Hosting WordPress vise à ce qu'on puisse avoir des WordPress dessus. Puis, je vous dirais même que Hosting WordPress, à ma compréhension, fonctionne déjà. Euh, sauf qu'il brise vos Drupal. Mais, il fonctionne vos WordPress. c'est pas pire. Le but, évidemment, c'est qu'on ait des WordPress et des Drupal sur le même serveur, là, parce que tout le monde veut WordPress aussi, fait que ça serait plus pratique. Euh, mais c'est vraiment, vraiment fascinant, c'est vraiment malade. Euh, ensuite, en développement aussi, on a au Drulenium. Euh, Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Drulenium. Drulenium, c'est comme un, un module basé euh, pour utiliser Selenium avec Drupal. Okay? Puis, euh, pour faire en sorte que... Euh, en gros, tu as des screenshots en fait. Drulenium, là, ça fait des screenshots. Ça les compare, en fait. Ça fait des captures d'écran, puis euh, après, avant puis après chaque test, ça, euh, ça compare les images pour voir les différences. Euh, là, ça serait vraiment mieux avec une image, en fait, je me rends compte, là, mais en gros, Drulinium, ça compare des images pour faire en sorte que on sait que tes, cha tes changements, là, tu pousses tes changements dans Git guide, puis tu sais que ça ne va pas briser ton site en prod, en fait. Essentiellement, c'est juste solidé. Euh, puis pareil avec Hosting, Drulinium, euh, essentiellement, à ma compréhension, tu as des sites de dev sur lesquels tu peux rouler tes tests, Drulenium, puis ensuite tu peux les migrer en prod. Donc, c est, c est, ça automatise Drulenium avec Eager. Euh, là, ça paraît que je ne sais pas trop de quoi je parle, mais j'ai trouvé ça super cool parce que c'est des tests automatisés puis ça permet de vraiment avoir un bon workflow qui ne va pas briser tes sites en prod. Euh, ensuite, on travaille aussi sur euh, hosting, prod, euh, hosting Probes, en fait. Euh, L'idée, c'est, pour ceux qui ont déjà vu peut-être le module, euh, c'est... DRD, je sais pas c'est quoi déjà les, les mots spécifiques là, mais le module de dashboard en fait essentiellement. Puis hosting probes, ça permettrait d'aller de chercher des statistiques dans les sites en fait. Euh, aller chercher des informations euh, de, de numériques, comme euh, le nombre d'utilisateurs, euh, le nombre de notes de contenu qui a été créé, euh, etc., etc. Et tout ça, ça, ça irait dans des tables, et toutes ces tables-là, ça ferait des dashboards en fait. On pourrait les, les utiliser dans Views. Euh, pour ensuite avoir comme une espèce de, de survol extrêmement, euh, extrêmement compact, en fait, extrêmement efficace des, euh, de informations, des informations du site. Euh, donc, c'est peut-être un peu abstrait, là, mais en gros, ça sera un super bon dashboard. Euh, puis, on est en train de développer à l'instant, Christopher puis moi. Christopher Gervais, de la communauté, qui est aussi à Montréal d'ailleurs. Eager uh, est une communauté extrêmement montréalaise, en fait, c'est assez cool. Là. On a du monde de partout dans le monde, mais on est quand même uh, au moins trois développeurs Eager uh, à Montréal. Donc aussi, uh, probes, uh, probes. En tout cas probes dans le centre de sonde, c'est assez cool. Uh, il y a une liste complète aussi, uh, il y a un site de documentation. donc uh, On essaie de mettre les sites, les modules uh, dans la liste. Uh, évidemment, c'est maintenu par la communauté. donc on met ce qu'on veut y mettre, là, essentiellement. Euh, je cliquerais bien, mais on n'a pas de Wi-Fi. Mais en tout cas, pour Eger 3 aussi, on s'attend qu'il reste des modules qui étaient, euh, qui étaient développés pour Eger 2 qui ne sont pas encore migrés. Euh, moi, personnellement, je travaille à la migration, à la création euh, de la version 7 de plusieurs de ces modules-là. Mais euh, bon, en attendant, on peut quand même facilement voir la liste. Là. Ça pour dire la documentation existe, allez la voir. J'espère. Euh, la communauté... Euh, étant donné que ce un projet libre open source, on n'aurait pas de projet sans communauté. Euh, EagerProject.org, quand vous allez sur EagerProject.org, ça vous dit comment l'installer Eager, en fait. C'est essentiellement juste ça que ça vous dit. Ça vous dit aussi où sont les sites de doc euh, qui sont ici aussi. Euh, on a un AskBot depuis moins qu'une semaine, en fait, sur Ask.Eager.Support. Euh, ask euh, C'est comme Stack Overflow, en fait. C'est comme Stack Overflow, mais. Euh, Stack Exchange, etc. Sauf que c'est comme séparé parce que c'est là, mais l'interface est pareille à ce que je comprenne. Euh, ensuite, on a évidemment les documentations écrites. Là. Euh, anciennement, le manuel était sur Community. Euh, donc, si vous pouvez voir les archives aussi, euh, si vous allez sur euh, community.agerproject.org. Je ne l'ai pas mis parce que c'est justement les archives. Euh, on a tout migré ça à read the docs. C'est super le fun parce que c'est du markdown dans Git. Fait que pas très compliqué à non seulement c'est pas compliqué à modifier mais on peut aussi le télécharger extrêmement facilement. Parce que c'est des archives en Markdown. Um, c'est un peu ça. Euh, je vais vous dire merci, mais je vais vous dire avant ça, euh, avez-vous des questions sur l'ensemble du domaine d'hébergement Drupal?